Bonjour madame, vous venez voir le nouveau Tundra, ça va me faire plaisir de vous le présenter. Moi, c'est William Vallée-Sarchambault, conseiller chez Sainte-Foy Toyota, l'un des plus grands concessionnaires au pays. Il s'agit maintenant de la troisième génération du Tundra. Avec ses sept modèles disponibles, il y aura une version qui sera comblée vos besoins. À l'extérieur, on remarque son style éclaté et robuste. Le bouclier avant porte une calandre de grand format sur un faux grillage noir avec des forts OLED qui donnent un look encore plus imposant. Construit pour durer, le Tundra 2022 est bâti sur un châssis en échelle caissonnée pour optimiser sa rigidité. Au niveau de la caisse, qui peut supporter une charge jusqu'à 1940 livres, on retrouve un tout nouveau matériau en composite à haute résistance qui protège mieux contre tous les risques. Le Tundra offre un confort et une stabilité accrue grâce à une suspension avant à double bras triangulaire et une suspension multi-bras à cinq tiges à l'arrière. On retrouve également un différentiel verrouillable arrière, une assistance en descente, un sélecteur multiterrain, une commande de marche lente et sur les versions plus haut de gamme, une nouvelle suspension variable adaptative et une suspension arrière pneumatique. À l'intérieur, le nouveau Tundra propose une cabine modernisée qui offre plus de rangements et de commodités. Plusieurs finitions sont offertes en tissu, en cuir Softex ou en cuir semi-aniline. Vous pouvez aussi avoir le modèle Limited qui inclut un toit panoramique, une option enfin disponible sur le Tundra. Vous avez choix entre une cabine Double Cab avec la caisse de 6.5 pieds ou 8.1 pieds ou la cabine CrewMax qui peut loger confortablement 5 adultes avec la caisse de 5.5 pieds ou la grande nouveauté de 6.5 pieds. Toyota est à l'écoute de ses clients en offrant une motorisation plus performante, mais qui consomme moins de carburant. Deux choix sont offerts. Le moteur thermique V6 iForce turbo de 3.5 litres, de 389 chevaux, développant 479 livres-pieds de torque. Et bientôt, une toute nouvelle version hybride iForce Max qui combine un moteur électrique avec le moteur thermique qui une puissance de 437 chevaux et un impressionnant 583 livres-pieds de torque. Le Tundra, c'est une vraie bête de remorquage. Il peut tirer jusqu'à 12 000 livres, ce qui en fait le camion le plus puissant jamais construit chez Toyota. Son moteur est jumelé à une transition à 10 rapports à commande électronique. Malgré toute cette puissance, le Tundra ne fait que consommer 13,5 litres au 100 km en ville et 10,6 litres au 100 sur l'autoroute avec le moteur à essence. Si vous aimez la techno, venez avec moi! Le Tundra recule en ligne droite grâce à des corrections automatisées. Il est maintenant possible d'utiliser Apple CarPlay Android Auto sans fil. Sur les versions plus haut de gamme, il est possible d'avoir un écran de 14 pouces pour un effet « wow ». Grâce à la nouvelle reconnaissance vocale, vous allez pouvoir ajouter des arrêts à votre trajet grâce à la navigation infonuagique qui se met à jour automatiquement. De plus, tous les systèmes connectés Toyota sont disponibles sur le Tundra. Côté sécurité, le Toyota Safety Sense 2.5 est de série sur tous les Tundra 2022. Le Tundra est muni du nouveau système de pré-collision qui permet d'immobiliser ou de ralentir le véhicule en cas de danger, des phares automatiques pour éviter des éblouissements la nuit et une alerte de sortie de voie pour ramener le véhicule dans sa trajectoire. Également, il est doté d'un moniteur d'angle mort qui prend en considération la remorque du véhicule. Vous connaissez maintenant le Tundra presque autant que moi. Êtes-vous prête pour votre essai routier? Et si vous aussi vous aimeriez découvrir le Tundra 2022, venez nous voir chez saint Toyota.